Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna. Et voici les prévisions du cancer pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, euh, durant la nuit du lundi à mardi, Mercure entre dans votre douzième maison, dans les Gémeaux, et il va y rester jusqu'au 28 mai. Durant ce passage de Mercure dans cette maison, il renforcera votre empathie et compassion envers les autres et les plus vulnérables. Vous ressentirez ce que les autres ressentent et vous voudriez vous impliquer dans la recherche des solutions ou à tout le moins dans l'apaisement des souffrances des autres.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 les moins chanceux, les versos. Et vous, vous êtes ici, cher cancer. Donc, la lune sera dans votre septième maison. Vous vous sentirez émotif, attentionné et aimant. C'est le moment idéal pour se détendre avec des proches ou avec euh, euh, votre bien-aimé. Ou bien vous divertir, comme sortir, euh, sortir dans un parc, par exemple, mais toujours... Gardez la distance. Vous pourriez aussi peut-être recevoir un ami ou deux amis, par exemple, chez vous. Toujours, je vous conseille de garder la distance. Vous êtes d'humeur aimante et plus attirante que d'habitude. Quelques quelque nervosités dans l'air pourraient s'imposer, mais rien de grave. Mardi, PM, mercredi et jeudi pour le Québec. Et... Mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre huitième maison. Les plus chanceux seront Verseau, Balance, Gémeaux, les moins chanceux les poissons. Et vous, vous êtes ici, cher Cancer, donc euh, la Lune est dans votre huitième maison. Vous aurez une belle capacité à gérer les problèmes relationnels sensibles ou difficile, dont certaines pourraient avoir eu lieu dernièrement. Vous seriez une personne ressource aux autres pour les conseils sur les questions personnelles. Vous pouvez vous fier à votre instinct et à votre bon sens pour prendre des décisions importantes concernant votre foyer, votre famille ou vos, euh, vos relations. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons, votre neuvième maison. Les plus chanceux seront poissons, scorpions et vous, cher Cancer. Donc, la lune est dans votre neuvième maison. Elle est dans un signe euh, d'eau comme vous. Et votre intuition sera au beau fixe. Vous aurez la capacité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 Bref, une très belle période à en profiter au maximum. Dimanche, lundi et mardi, la Lune sera dans le Bélier, votre dixième maison. Les plus chanceux seront Bélier, Sagittaire, Lion, les moins chanceux les Taureaux. Et vous, vous êtes ici, cher Cancer. Donc, si vous travaillez durant la fin de la semaine, vous auriez l'opportunité de faire des revenus supplémentaires, même durant lundi et mardi de la semaine après aussi. Surtout si vous travaillez dans le domaine des ventes et des échanges commerciaux. Les énergies de cette, de cette période sont très propices pour ce genre d'activité. Si vous ne travaillez pas, vous auriez l'opportunité de trouver des bonnes aubaines en magasinant.